Je pense qu'aussi, peut-être un autre rapport qu'elle doit, qu doit vraiment rechercher, c'est d'avoir une autre position dans l'espace, entre guillemets. Voilà, Ariel, elle est toujours assise sur son fauteuil, donc déjà, elle, pour regarder les gens, elle les regarde d'en bas, jamais d'en haut. Et je pense qu'avec l'escalade, le fait de pouvoir monter et puis regarder les choses de haut. Eh ben, c'est une expérience, à mon avis, qu'elle n'a pas dû vivre très, très fréquemment. Donc euh, ça, ça doit être euh, vraiment, euh, ouais, vraiment quelque chose qu'elle qu apprécie, et qu'elle qu ressent et qu'elle recherche. Oui, en cœur, parce que je suis libre, je suis libre. La FFME a pris la délégation sur la para-escalade depuis le 28 mars 2022. Dans ce, cette perspective, elle développe donc la pratique de la para escalade à destination des personnes en situation de handicap. Dans cette vidéo, vous trouverez donc différents axes de développement et différentes facettes de la pratique, tant sur le plan de la compétition que sur le plan du développement au sein des clubs. C'est juste si je vois pas, ou que si je ne vois pas où je dois mettre ma jambe, je ne sais pas où la mettre. Un des objectifs de la fédération consiste à former les encadrants bénévoles et professionnels aux adaptations spécifiques, matérielles et pédagogiques à destination des personnes en situation de handicap. La pratique de l'appareil escalade permet d'appréhender le vide, de prendre ainsi de la hauteur et de prendre confiance en soi. Euh, la partie suspension, bah, compte tenu de ses capacités motrices, bah, c'est difficile. Mais c'est à elle de déjà bah, d'analyser, de, de, de, je pense, la, la paroi, de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut faire, si elle peut le prendre, si elle peut aller loin, pas loin, si elle peut conserver la, la saisie, parce que si elle lâche, comme j'ai compris, c'est comme si c'était considéré comme une chute. Donc voilà, si elle veut aller en haut de la paroi, eh bien, il faut qu'elle lise un petit peu le le mur d'escalade pour arriver à prendre la voie qui correspond à ses capacités, tant ses capacités d'amplitude que de, que de préhension compte tenu de ses, ses difficultés. Donc je pense que pour ça, c'est bien. Et puis c'est vrai que euh, je dirais qu'elle est peut-être un petit peu dans les mêmes conditions que le nageur, à savoir qu'elle n'a plus de, de contraintes. Donc euh, elle doit pouvoir bouger un petit peu dans tous les sens, pas en apposant tort, mais pas loin puisqu'elle est suspendue. Donc je pense que ça, ça doit être vraiment une expérience très, très riche et qu'elle recherche avec beaucoup d'intérêt. Je pense que quand on voit son, son sourire et, et sa, sa réaction, on sent que ça, ça lui fait plaisir et que c'est adapté. On met en place différentes adaptations pédagogiques et matérielles pour permettre de répondre à l'encadrement de, de l'ensemble des typologies de handicap. J'aime cette activité parce que c'est les sensations qu'on a sur les... dès qu'on est en hauteur. C'est pas, pas descriptif, mais c'est bien. La technique du mouflage, c'est que comme c'est des poulies qui démultiplient la, la force, donc quand on monte, c'est beaucoup plus facile. On nous aide et c'est nous on le sent pas beaucoup on sent vraiment pas beaucoup qu'on nous aide mais pour la personne qui, qui assure elle elle aussi c'est plus simple pour pour aider les personnes qui ont des difficultés quand on sent au cœur, on commence à utiliser donc ce système de, de grimpe assistée avec ce système de mouflage là il n'y a qu'une corde on peut en mettre deux avec un système de mouflage pour des personnes qui sont encore plus dépendantes. on arrive vraiment à aller aller les hisser encore plus facilement pour eux vraiment sortir, sortir de leur fauteuil et, et ouais, trouver encore, encore un peu de hauteur. Donc ça c'est l'objectif. Comme je disais, et avec ce système de mouflage on arrive à, à retrouver les sensations de grimpe déjà à un haut niveau. On peut vraiment à, à monter sur des niveaux 5, 6 dès qu'on a un petit peu de préhension de, des doigts et on retrouve les sensations d'équilibre qu'on peut nous en tant que bon grimpeur Trouver. La pratique de la parescalade escalade euh, offre également des bienfaits euh, concernant donc, la sphère psychologique. C'est le seul sport où j'arrive à totalement vider la tête. Quand je grimpe, je pense qu'à ça. Alors que je pratique d'autres sports, mais celui-ci, c'est vraiment euh, là que je trouve le, euh, la plénitude, je dirais, dans, dans le sport. Je suis vraiment bien, je suis dans mon truc. L'accompagnement humain de la personne et de son entourage est primordial pour développer l'activité par escalade Ce qui est important, si on le fait seul, on peut y arriver, mais on met quand même beaucoup plus de temps à chercher les prises et on a beaucoup plus de fatigue dans les bras. Là, avec l'aide, surtout dans les dévers, ça reste important. Oui. Ce sport a le pouvoir de rassembler des personnes en situation de handicap et des valides autour d'un même projet. C'est euh, le, le sport où euh, on se sent, Eric et moi, complètement intégrés et considérés comme des personnes lambda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence et on est euh, complètement intégrés euh, et en plus dans la bonne humeur et ça ne pose aucun problème pour euh, qui que ce soit dans l'entourage. Les clubs peuvent tisser des liens avec des centres spécialisés pour développer la pratique à destination des personnes en situation de handicap. L'établissement euh, que je dirige accueille un peu plus de 200 élèves euh, répartis sur un collège, euh, un lycée général, un lycée professionnel et des dispositifs euh, Ulysse. Donc euh, parallèlement à, aux actions de cours, bien sûr, par rapport au projet éducatif, il y a également, et ça, ça nous tient à cœur, un projet sportif important euh, à l'établissement, puisque euh, à côté donc, des enseignements donc, assuré par des professeurs d'éducation physique mais donc dans l'accompagnement des personnes en, en situation de, de handicap. Euh, on tient à, à démontrer voilà, que le sport, c'est une, une vraie source d'ouverture pour nos élèves. Et je m'appelle j'ai et, 20 ans, et en terminé. Générale Aériel de préhabillé de vein Donc Ariel, elle a un polyhandicap de naissance. Euh, donc, euh, qui fait qu'elle est en fauteuil roulant électrique euh, en permanence. Et c'est vrai qu'on n'envisageait pas du tout qu'elle puisse un jour faire un sport euh, à ce niveau-là. Donc euh, à l'initiative du président du club euh, d'escalade de Bugnéville, Ariel a commencé, euh, elle a voulu, elle, a été, elle était d'accord pour essayer ce sport, parce que euh, dans ces handicaps, souvent les jeunes-là ont besoin de sensations fortes. Qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne marchent pas, ils n'ont pas une vie normale. Donc les sensations fortes ne, le, ne lui font pas peur. L'objectif, c'était basique au démarrage c'est de dire, on va la faire grimper. Donc après, derrière, bon, la première fois, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il bah, fallait que je tire sur la corde et là, j'avais tout le poids sur elle, avec elle. Donc du coup, bah, assez rapidement, c'est venu euh, bah, l'idée de faire un mouflage. Hein. Donc on a acheté des, une corde, euh, des poulies, et puis là, bah, c'était beaucoup plus pratique pour moi déjà beaucoup plus attention pour elle, parce que j'avais plus cette partie d'assurage à, à faire. Et puis au fur et à mesure, on, on, on s'est amené. Donc euh, je connaissais un peu euh, ses difficultés, c'est écoutés aussi. Euh. Je pratique parce que avec mes chers. Et l'entraîneur le, le le, a voulu me faire essayer de grimper. Étant donné qu'on a essayé avec les pieds, ça n'a pas fonctionné, donc l'idée c'était qu'elle grimpe uniquement avec ses bras. Donc on remarque quand elle est donc, debout, qu'on la mobilise, qu'il y a une raideur des membres, ce qu'on appelle la spasticité, qui entraîne pour elle, donc le handicap, il est neurologique au départ, hein, ça veut dire que les commandes ne se font pas. Donc pour elle, c'est un effort euh, quasi surhumain euh, de faire ce genre de sport. Et pourtant, ça la motive parce qu'elle dépense de l'énergie et il y a la satisfaction, il y a un but, il y a un objectif au-dessus. Voilà, elle n'a pas le vertige, elle n'a pas peur. Donc elle grimpe, elle fait l'effort et le, le bonheur d'y arriver. quoi. Et là, elle prouve qu'il y a moyen d'y arriver. Elle le fait et elle a la satisfaction de le faire. Après, elle est très fatiguée, mais elle est heureuse. C'est un vrai bonheur pour elle de, de faire ce sport, de grimper. Ariel est si prête et, et quand on voit le sourire qu'elle a, bah c'est voilà, hyper gratifiant pour, pour elle, pour nous, pour tout le monde. Donc c'est ça qui, qui fait. Puis, je pourrais arrêter pas mal de, de choses, mais ça, je pas parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. Euh. Plus de la hauteur, je veux dire, elle est plus à l'équivalent. Elle est carrément au-dessus au de, de tout. Et puis, elle peut accéder, je dirais, à des voies euh, qui, comme ça, dans l'absolu, seraient irréalisables. Hein. Là, donc, le fait de pouvoir monter en sachant qu'elle participe à l'évolution, hein, que c'est elle qui, quelque part, ben, réussit à grimper, même si il euh, n'y a pas la force physique, mais il y a quand même toute une partie qu'elle va gérer. Et s'il n'arrive pas à la gérer, eh bien elle euh, décroche pour utiliser les, le langage, je crois, euh, de l'activité. Donc euh, oui, oui, je pense que monter, descendre, voir les gens de haut, elle qui est toujours en bas, euh, ça, doit être, euh, ça doit être une sacrée expérience. La pratique de la para-escalade est, est possible. Elle nécessite euh, un... De co-construire un projet avec l'environnement familial de, de la personne. C'est comme si mon gars qui, qui vient me chercher à l'IREA, il m'emmène jusqu'à Bébé et ma mère me récupère pour, pour m'emmener au cadre. Et après, je. Je rejoins pour eux, dire. Développer la pratique sportive, elle ne peut pas se faire seule à, au sein de l'établissement. On a besoin de nouer des partenariats et euh, on est soutenu en cela euh, avec les clubs partenaires à hauteur par exemple d'une somme de 1500 euros pour soutenir des actions, des interventions d'entraîneurs de, et euh, de, de, de personnes diplômées avec nos, nos élèves. Dans, dans le cadre scolaire et euh, ces projets peuvent être euh, comment, développés en partenariat avec l'ensemble des clubs euh, dans la mesure du, du possible, souvent hein, parce qu'ils sont de proximité où ils disposent eux-mêmes d'installations, où on dispose d'installations suffisantes pour euh, organiser euh, ces compétitions. Ça couvre des frais de déplacement, des frais d'intervention et euh, voilà, c'est vraiment un enrichissement pour nos élèves et pour les clubs aussi. La prise en charge de la personne en situation de handicap dans une séance va être plus longue mais elle est toujours récompensée par le sourire de la personne. Oui, des fois, c est, c est, wow. on est lavé, mais on est lavé propre. C'est un épuisement, mais super. Parce que derrière, on, on ressort franchement super content. Parce qu'on est hyper content de, de, de, de l'évolution que le gamin ou la gamine ou l'adulte va pouvoir faire. Et c'est ça qui est bien. L'activité par escalade peut faire peur, tant dans les adaptations que dans le regard de la personne en situation de handicap, les conditions sécuritaires, les modalités organisationnelles. Néanmoins, elle est source d'épanouissement, de satisfaction et de richesse au sein de votre structure. Je pense qu'il ne faut, faut surtout pas se freiner, il ne faut pas avoir peur. Ce qu'il faut, c'est voilà, échanger avec la personne et y aller, puis au fur et à mesure, s'adapter. L'objectif de la Fédération est de permettre l'accompagnement des clubs vers une offre de pratique de proximité. L'un des grands axes de la fédération est également d'encourager la structuration de la compétition et le suivi de ces athlètes de haut niveau.